Qu'est-ce qu'un objectif SMART Un aperçu rapide du concept avec exemple à l'appui. Que voulez-vous vraiment de la vie Nous avons tous des rêves et des aspirations. Plusieurs d'entre nous veulent trouver l'amour. Pour certains, c'est l'indépendance et la liberté. D'autres veulent la gloire et le succès, pendant que plusieurs autres veulent mettre sur pied une entreprise profitable ou bien avoir une carrière réussie. Quelle que soit où votre ambition se trouve, se fixer des objectifs peut vous y mener. Par contre, un mauvais objectif peut vous frustrer et vous démotiver. L'astuce est de créer les bons objectifs et de s'y engager. Une technique qui peut vous y aider est de se fixer les objectifs dits SMART. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette méthode avec des exemples concrets à l'appui. Assurez-vous donc de regarder jusqu'à la fin pour bien comprendre le concept et vous aurez enfin une méthode qui marche. Qu'est-ce que donc un objectif SMART L'acronyme SMART est mis pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Voici une explication détaillée de chaque lettre. S pour spécifique. Un objectif spécifique répond aux six questions suivantes. Qui, quoi, où, quand, quel et pourquoi. Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous saurez quels outils vous seront nécessaires pour atteindre votre objectif. Qui, qui est impliqué Quoi C'est quoi le but à atteindre Où Où réaliserez-vous votre objectif Quand Quand voulez-vous le faire Quelles Quelles exigences et contraintes pourraient vous gêner dans la réalisation de votre but Pourquoi Pourquoi le faites-vous La spécificité est importante car lorsque vous aurez atteint les étapes intermédiaires, vous saurez à coup sûr que vous êtes dans la bonne direction. Par exemple, au lieu de dire je veux plus de clients, vous pourriez dire je vais prospecter et rencontrer 4 nouveaux clients au cours du prochain trimestre. M pour mesurable. Les objectifs mesurables sont définis avec des quantités, des temps et autres unités de mesure claires. Essentiellement tout ce qui permet de mesurer notre progression et de savoir quand on aura atteint notre objectif. Créer des objectifs mesurables vous facilite la vie et vous permet de déterminer facilement si vous avez progressé d'un point A à un point B. Les objectifs mesurables vous servent donc de boussole et vous aident à voir si vous avancez dans la bonne direction ou pas. Généralement pour rendre un objectif mesurable, utilisez une quantité en intégrant un montant ou un pourcentage à l'objectif. Ainsi au lieu de se fixer pour objectif d'augmenter le chiffre d'affaires, on pourra plutôt dire nous augmenterons notre chiffre d'affaires de 25%. Vous pouvez aussi rendre un objectif mesurable en utilisant une fréquence. Au lieu de dire je veux faire du sport régulièrement, vous diriez par exemple je ferai du sport trois fois par semaine. Un objectif qui intègre la notion de quantité est aussi un objectif mesurable. Par exemple, au lieu de dire « je veux obtenir une bonne note en physique », dites plutôt « je vais obtenir au moins 18 sur 20 en physique ». Ainsi, pour rendre un objectif mesurable, il est possible d'utiliser les quantités, les fréquences ou alors la qualité. A pour atteignable. Les buts atteignables repoussent les limites de ce que vous pensez être possible. Bien qu'ils ne soient pas impossibles à atteindre, ils sont parfois difficiles et la voie pour les atteindre parsemée d'obstacles. La clé pour créer des buts atteignables est de regarder votre vie actuelle et de vous fixer un objectif qui est légèrement hors de votre portée. De cette façon, même si vous ne réussissez pas, vous aurez quand même amélioré votre vie de façon significative. L'objectif visé doit vous encourager, vous inspirer, vous challenger, vous faire rêver et non saper votre envie ou bien vous démotiver. Seul un objectif ambitieux vous forcera à donner le meilleur de vous-même et à vous surpasser. Ainsi, si vous aimez écrire, fixez-vous pour objectif d'écrire un livre et commencez par écrire, par exemple, 2000 mots par jour. R pour réaliste L'objectif réaliste se concentre sur ce que vous désirez vraiment. C'est l'opposé parfait des objectifs incohérents et dispersés qui nous poussent à procrastiner. Ils sont et doivent être en harmonie avec tout ce qui est important dans votre vie. Le A et le R de l'acronyme SMART sont tous deux étroitement liés. Outre le fait que vos objectifs doivent être atteignables, ces derniers doivent aussi être réalistes. Si un objectif atteignable est un objectif qui tient en compte notre niveau au moment où nous nous fixons cet objectif, pour être réaliste, un objectif doit aussi prendre en compte nos ressources en temps, en énergie en argent, ainsi que le contexte que ce soit familial, professionnel ou financier. Si j'attends la naissance de mon premier bébé le mois prochain, je vais y réfléchir à deux fois avant de me fixer pour objectif de visiter 10 nouveaux pays d'ici l'année prochaine. Les objectifs que l'on se fixe doivent être compatibles entre eux. En effet, si vos ventes augmentent en moyenne disons, de 5% par an, avec les mêmes moyens, il n'est pas réaliste d'établir un objectif d'augmentation de 80% pour l'année suivante. T pour Temporellement défini Les objectifs définis dans le temps ont une deadline précise. Les objectifs SMART sont clairs et bien définis. Il n'y a pas de doute sur les résultats que vous voulez atteindre, à la date d'échéance vous saurez si oui ou non vous avez atteint votre objectif. C'est un aspect essentiel d'un but proprement défini. On aura beau clarifier le QUOI pour ce qui est spécifique, le COMBIEN pour ce qui est mesurable, il est aussi nécessaire de répondre à la question QUAND. L'échéance induit un sentiment d'urgence ou tout du moins une responsabilité qui va être une force motrice dans la poursuite de l'objectif. Claire souhaite perdre du poids après sa grossesse, elle s'est fixée comme objectif de retrouver son poids idéal soit 57 kg. C'est spécifique, c'est mesurable et atteignable. Très bien, il ne manque plus que la date et son objectif sera smart. Par exemple, retrouver mon poids de forme d'ici 6 mois. Et voici une astuce bonus, si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vous devez les écrire et les regarder souvent. Gardez par exemple un agenda quotidien pour suivre votre progrès. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de vidéos, mais surtout n'oubliez pas de partager et d'écrire vos objectifs en commentaire, je les lirai et vous dirai s'ils sont smart ou pas. A très bientôt.